Merci de me donner la parole. Euh, nous revenons de très loin concernant ce projet. Quand nous sommes arrivés, quand nous avons commencé à travailler à la commission culture avec les différents corps de métier, le premier corps de métier que j'ai reçu, ça a été le corps de métier de l'audiovisuel. Toutes tout métier confondu, même les comédiens. Les comédiens n'ont rien à voir avec les acteurs, mais ils peuvent participer à un tournage, parce qu'un métier d'acteur, c'est un acteur, et un comédien, c'est un autre métier. Bien. Maintenant, il s'agissait de faire ressortir une convention qui était en attente depuis 2011. Une convention du CNC, qui depuis 2011, ces artistes étaient en attente de cette signature pour pouvoir justement donner lieu à ce type de projet. C'est-à-dire, c'est facilité, quand, alors je, je reviens là-dessus, le type de, de financement, quand la CTM apporte 2 euros, le CNC apporte 1 euro. Et avec ce type de financement, ils peuvent avoir droit aux solliciter d'autres guichets. Ça a été d'abord à la demande des artistes du corps de métier de l'audiovisuel ici en Martinique parce que je n'avais pas encore, nous n'avions pas encore reçu cette, cette production et cette demande de, de, de, de financement. Bien, les critères apportés concernant ce projet, effectivement, ils correspondent aux critères établis par le CNC. Donc, première validation. Deuxièmement, pour répondre à Madame... Je vais lui dire qu'il est écrit titre provisoire. Les artistes ont le droit de changer. Alors, je considère que le producteur, le réalisateur, c'est un artiste et que c'est un projet artistique, on le veuille ou non, un film ou une série. Donc, l'artiste est libre de changer le titre du film, le titre de son œuvre, quand il veut. Et même s'il est en coproduction avec une autre entreprise, il a le droit. C'est sa, sa, sa propriété intellectuelle. Donc, il a bien pris le temps d'écrire « provisoire ». Ça veut dire qu'il il risque de changer de titre. Effectivement, peut-être que le mot « criminel » vous gêne. Moi aussi, ça n'a pas, pas été quelque chose que j'ai validé. Mais ils sont libres de revenir là-dessus et on peut en discuter. Si ça choque les oreilles, mais il a le droit de garder le titre qu'il a choisi. Troisièmement, s'agissant des, des, des techniciens, alors c'est vrai que nous avons beaucoup de techniciens en Martinique, mais il faut que vous sachiez que chaque métier, chaque corps de métier, la télévision c'est ça, le film c'est ça, le court métrage c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des métiers spécifiques qui, qui correspondent à chaque type de, de comment dirais-je, à, à chaque type de, de proposition, qu'il soit court métrage ou long métrage ou tout simplement. Euh, au reportage. Donc, ça, je, je, je, je tiens à le dire. Et pour en finir, concernant, euh, euh, concernant euh, les retombées, concernant l'emploi des artistes. Alors, je peux vous rassurer que nous avons eu plusieurs séances de travail avec, ces, avec euh, cette production où nous avons insisté sur l'emploi le de nos techniciens qualifiés et d'éviter de, de les mettre en tant que stagiaires. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très, euh, euh, très vigilants là-dessus. Et autre chose que je voulais rajouter, concernant la formation, cette production est entrée en contact avec le campus caribéen des arts, et doit rentrer en contact avec Parallèle 14. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais il est prévu qu'il rencontre K Parallèle 14 pour justement prendre les étudiants qui sont au campus caribéen des arts ainsi qu'à Parallèle 14 pour être stagiaires et suivre en même temps des formations. Voilà, donc, Président, j'ai apporté, j'espère, un certain nombre d'éléments parce que c'est trop facile de venir maintenant quand nous avons parcouru les ronces, hein, les kilomètres de ronces et de problèmes que nous avons rencontrés au fur et à mesure pour signer cette convention. Parce que le CNC n'était pas d'accord de recommencer à travailler avec la Martinique. Merci beaucoup. Collègue Montrose. Oui, président. Hmm? Je ne serai pas longue, je voudrais simplement dire... Prendre des précautions n'est pas pour autant faire fuir. Je voudrais attirer les collègues sur le dossier qui nous a été soumis. Bien évidemment que nous avons la lettre et que dans la lettre nous nous apercevons effectivement qu'il y a des, des, des, des, des, des doutes encore à lever. Mais j'invite chacun à prendre connaissance du travail qui a été fait par la conseillère exécutive avec l'apport de la commission culture, et de bien lire le dossier. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'article 3, obligation du contractant Dans l'article 3 de la convention proposée par le président de l'exécutif, après le travail fait par la présidente de la commission culture, Madame Emmanuelle, il est proposé que le contractant s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la production de cette série de fiction conformément à sa demande. Alinéa 1. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. Alinéa 2. Il est proposé que le contractant s'engage à faire appel aux compétences martiniquaises en termes d'emploi auprès des équipes de production et de tournage. Nous n'avons pas convenu de lui donner de l'argent sans contrepartie, c'est écrit. Alinéa 3, le contractant s'engage à assurer les formations spécialisées nécessaires auprès des équipes martiniquaises. Alinéa 4, le contractant s'engage à garantir la pérennité des investissements réalisés ainsi que la reconduction des emplois créés. C'est-à-dire réaliser 80% des dépenses globales sur le territoire de la Martinique, 80% donc des 5 millions, et faire figurer la mention, avec le soutien de la collectivité territoriale de Martinique, dans le générique de la série, sur tous les documents écrits, sonores ou audiovisuels, rendus publics et dans toutes les interventions qui seront faites avant, pendant ou après la réalisation. Alinéa 6, le contractant s'engage à fournir à la collectivité territoriale de Martinique un DVD de la série, un Blu-ray et, et deux clés USB. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça aussi qui est soumis à notre approbation. Donc si effectivement nous estimons que dans la convention qui nous est soumise, il y a des alinéas qui n'auraient pas été joints, et que nous aurions souhaité en joindre d'autres. Eh bien, ce sont des propositions que l'on peut faire ici. Mais toutes les obligations et toutes les, propos les propositions sont aujourd'hui résumées dans cette euh, proposition de contrat. Il n'est pas question de donner de l'argent et de donner un blanc-seing sans exiger un minimum de retombées pour notre territoire de, de, de la Martinique. En tout cas, je félicite le travail de la conseillère exécutive, le travail de la, de, de, de la commission culture et je souhaite que cette production puisse effectivement se tenir en Martinique. Je veux que s'ils nous écoutent, qu'ils entendent bien que nous sommes prêts aujourd'hui à travailler avec eux, nous sommes prêts à favoriser ce genre de choses parce que de toute façon nos enfants en ont besoin des scènes d'entraînement, de perfectionnement, eh bien justement, faisons en sorte qu'elles puissent venir et que nos enfants puissent expérimenter la chose et ne pas avoir que des aspects théoriques, mais qu'ils puissent pratiquer. Collègue Le Brave. Merci, Président, pour me redonner la parole. Je suis obligée de sourire parce que j'ai l'impression que chaque fois que l'opposition fait une remarque, quel que soit le fondement de, de sa remarque, il y a toujours, on, on fait toujours croire qu'on ne sait pas ce qu'on dit, qu'on ne prépare pas les dossiers, ou qu'on invente, ou qu'on est là pour le plaisir d'embêter les gens. Le collègue Robin l'a dit tout à l'heure, on n'a jamais dit que ce n'est pas une opportunité de porter ce projet ici en Martinique. Il n'en demeure pas moins que nous puissions poser certaines questions, mais je tiens quand même à corriger quelque chose qui a été dit tout à l'heure quel que soit, et ça s'appelle un format quel que soit le format un six minutes, une série un documentaire, un film un reportage les métiers sont les mêmes les métiers de l'audiovisuel sont les mêmes que les métiers du cinéma il n'y a pas de différence les formats c'est la durée je préfère le dire les formats c'est une durée que ce soit une série, je répète, un feuilleton, un film, un documentaire, un reportage, un mini-reportage, ce sont les mêmes métiers. Voilà, c'est la, la correction que je voulais apporter. Et euh, quand j'ai parlé de, de, du titre provisoire, je n'ai pas demandé de changer de titre. Je pense qu'il faut arrêter de traduire, de traduire ce qu'on ne dit pas de faire comprendre à la population qui nous regarde et qui nous écoute que nous disons tout et n'importe quoi pour brouiller les pistes. J'ai bien dit que c'est la conseillère exécutive qui a dit, titre provisoire, donc j'ai quand même le droit de demander, est-ce que, éventuellement, même si c'est écrit dans le texte, on sait pertinemment, quand il y a des contrats, il y a des alinéas, on sait pertinemment, parfois, il y a des choses qui sautent aux yeux. Il y a des choses que, pour faire plaire... On écrit beaucoup de choses et en application, si on n'est pas derrière. Donc, c'est cette réserve-là. Mais on n'a jamais dit que ce n'est pas bon pour le pays d'accueillir cette série de, de cette série policière. Voilà ma remarque. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir. Il n'y a pas de sous-entendu. Nous avons des remarques. Elles valent ce qu'elles valent, mais ce sont des remarques qui sont quand même, qui ont leur droit d'exister. On peut se poser des questions, même si c'est écrit sur du papier. On sait pertinemment donc quand on parle des métiers euh, les métiers ne sont pas répertoriés quelques-uns, les métiers les plus importants de l'audiovisuel, donc du cinéma ne sont pas répertoriés dedans quand on parle de techniciens, il y a un panel très large de vrais métiers merci bien, je vais redonner la parole au collègue du Verger pour clore je pense ce débat je, je pense que c'était utile puisqu'il s'agit quand même de type de dossier qu'on présente pour la première fois, donc Bon, donc, c'est quand même normal que même ceux qui écoutent comprennent euh, qu'il s'agit de, de, de dossiers intéressants, puis qu'en même temps, il y a des tas de d'éléments à prendre en compte. Donc, bien sûr, la conseillère exécutive va répondre et donner son point de vue. Donc, euh, collègue Duverger, tu as à nouveau la parole, et puis on va Merci. quand même devoir avancer. Hein? Merci, président. Je suis un peu désolé. Je ne savais pas que mon intervention aurait opposé le travail d'élu à la rigueur que je demande pour France Télévision. Je ne savais pas que ce matin, France Télévision aurait eu autant de défenseurs. Je vais commencer par un certain nombre de choses. Il y a des mensonges. Je vais, je vais te nommer Yann. Tu sais, El Diablo n'a pas été tourné en français. marie marthe non plus. Et ça tourne en France. Et tout le monde apprend. Parce que dans la technique du cinéma, on peut... La, la série frienne, quoi que l'on passe ici tourné aux États-Unis, n'a pas été tourné en français. Donc, il ne faut pas dire qu'un truc qui est tourné en créole ne va pas se comprendre. Le film, ce qu'on appelait les les, les, corboys, les films d'Italie, ça n'a pas tourné en français. Mais tu le vois et tu l'écoutes et tu l'entends en français. Juste ça que je voulais dire. Je ne voudrais pas... Mon intervention n'était pas pour cela. Mon intervention, c'était pour dire que France Télévisions ne s'engageait pas. Et mon intervention est de le prolongement d'intervention de d'autres personnes ici, y compris peut-être Max Elysée. il hein, ne faut pas croire. Diffuseur de la rue Cazeneg, il dit « Je m'étends, mais je ne paie pas la taxe sur le cinéma. » Il avait un certain nombre de rigueurs. Et quand on dit ici que rien n'a été fait, non, euh, président de la collectivité, mais on a été président, tu as été président du Conseil général les assises de l'audiovisuel en 1991, j'ai présidé avec Eusanne Palsy, ça parle de nous. La Martinique a eu à se rendre à, aux trois rencontres de ciné-amazonais en Guyane organisées par François Zobda et puis Yasmina Rousseau. Rien n'a été fait. Et puis je vais dire un truc ici. Jean-Claude Duverger, Eusanne Palsy et, et David Donna, nous avons rencontré ici le président marie pour lui demander cette convention et j'avais proposé que ces techniciens aux États-Unis, et Françoise Kerr-Sébert, viennent pour cela ici. Je n'ai pas, pas l'habitude de dire qui n'a pas fait, qui a fait. Ce n'est pas mon habitude, ce n'est pas dans mon intervention. Mais je sais que j'ai été, été ici après. Cine Amazonas, après ce que tous les techniciens du cinéma qui étaient en Guyane, tous les techniciens, diffuseurs, réalisateurs, acteurs et tout cela. J'apprends peut-être que j'ai la chance d'être un comédien et un acteur, mais j'étais un seul, jusqu'à présent. En tant que comédien, je peux être acteur. Je n'ai pas être les deux. Alors quand je suis acteur, je suis un mécanicien, alors. Donc, je l'apprends. Donc, je vais dire, je n'ai jamais mis en cause, ce n'est pas mon truc, est-ce que des gens ont travaillé, est-ce que des gens n'ont pas travaillé. J'ai dit simplement, est-ce qu'on peut être vigilant parce qu'il n'y a pas d'engagement Maintenant, le collègue nous dit, oui, qu'il y a un engagement de 5 millions. Je veux bien, je n'ai pas lu ça. Je peux, ne peux être très bon, lecture. Et on me répond à la vigilance que je demande, à ce que nous avons demandé. Nous avons demandé ça nous avons demandé ça, nous avons demandé ça. Je peux dire quelle a été la réponse. Et c'est ça qui, qui m'importe, c'est ça qui me semble intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu Et puis, vous dites, il y a des techniciens ici. On a tout, le dernier tournage ici, c'est un court-métrage qui s'appelle Doubout. J'ai eu la chance de participer, il n'y avait que des techniciens martiniquais. Que des techniciens martiniquais sur le dernier tournage qui a eu lieu au gros monde. Merci, Monsieur le maire, de nous avoir aidés dans ce truc-là. D'où ça sort qu'il n'y a pas de techniciens Ce n'est pas vrai. Il y a des techniciens qui partent. Je veux ajouter aussi, pour ceux qui savent, ceux qui veulent dire que le court-métrage n'est pas... Non, le premier film de Zanpalsi, c'est un court-métrage, avant la rue Cazeneg. Et dans Les techniciens, Michel Traoré a été major de sa promotion, il n'a jamais réalisé de film, il travaille à RFO. Pourquoi on dit, ce n'est pas cela, je ne suis pas venu ici où on met en cause est-ce qu'on a travaillé ou pas. J'ai demandé, est-ce qu'on est assez vigilant parce que je ne sens pas que France Télévisions s'engage. D'autant plus que je connais. Oui, Eusanne Palsy, si elle m'entend, oui, il fallait qu'il y ait Marlon Brando d'une saison blanche et sèche. Oui, il, il réclame qu'il y ait tel ou tel comédien, y compris le CNC. Le CNC demande quel acteur que l'on met. Le CRC demande qui vous mettez et, et, et prend sa décision à partir de ça. Je peux demander que l'on soit vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons acteurs martiniquais. Lucien-Jean-Baptiste est martiniquais, des gras est martiniquais, il y a des, des martiniquais. Mais dans la réalité, il leur est imposé par le CNC, etc., de dire quel acteur que vous allez prendre. Qui vous allez prendre pour tel film Je peux demander que l'on soit vigilant. À quel moment, dans la vigilance que je demande, j'ai remis en cause, nous avons remis en cause le travail de l'exécutif ou le travail de la présidence de la commission culture À telle en scène que, que mon ami et, et, euh, Mousseau dit euh, très bien parce que la, la responsable de l'exécutif et puis la présidente de la commission culture ont accordé 600 000 euros. Rien n'est accordé. Tout est proposé. Et la Cour se prendra ici. Bien. Donc, euh, collègues, non, non, je pense qu'il fallait laisser ce débat aller jusqu'au bout. Et maintenant, collègue euh, conseil exécutif, c'est à, euh, à toi la parole pour donner les réponses que tu estimes devoir donner. Oui, merci, Président. Je pense que la plupart des réponses ont été apportées au cours du débat, aussi bien par les membres de la majorité que par les membres d'Ensemble de pour une Martinique Nouvelle. <rire> Alors, en ce qui concerne le titre, évidemment, euh, c'est marqué « provisoire » parce que les réalisateurs et les producteurs, qui sont quand même les, les maîtres d'ouvrage de l'affaire, ils peuvent changer le titre en cours de route, ils peuvent changer tout comme ils peuvent ne pas changer, mais quand ils nous ont pré présenté ce titre, et nous avons eu plusieurs séances de travail avec ses réalisateurs et producteurs. Quand ils nous ont présenté le titre, bon, on a un petit peu tiqué parce que le criminel, là, euh, après meurtre au paradis, meurtre à la montagne pelée, meurtre à Martinique, euh, euh, le, le criminel, c'est, ça, ça donne une image des de la Caraïbe, des tropiques, de tout ce que vous voulez, bon, qui est un petit peu difficile, même si le mot criminel il est un petit peu galvaudé maintenant. Mais moi, je pense que lorsque je présente un projet comme celui-ci qui peut permettre de renforcer l'attractivité de la Martinique, je ne vois pas en quoi je suis un criminel politique. Je ne vois pas quel crime politique que je fais en présentant ce projet pour l'attractivité du pays. Donc, souhaitons, souhaitons que le titre évolue simplement. En ce qui concerne les retombées, mais c'est évident et on est d'accord là-dessus, en termes d'attractivité du territoire, en termes de retombées économiques, mais ce qui est peut-être encore le plus important pour nous en termes de formation. Ce, cette série permettra d'embaucher... Des techniciens martiniquais, de développer la formation de nos jeunes qui sont soit encore en école de formation, soit qui démarrent dans le métier et euh, déterminants du spectacle. C'est quelque chose aussi qui est certain en ce qui concerne la formation. C'est pourquoi nous allons euh, dans ce sens. Alors, nous avons eu, je l'ai déjà dit, des rencontres avec les réalisateurs, plusieurs rencontres. Et il y a un calendrier qui est établi. Début décembre 2018, ils seront en Martinique pour continuer leur repérage, leur contact. Entre janvier et février 2019, c'est la préparation. C'est enfin, ce qu'on appelle la préparation. Là-dedans, il y a casting, coaching des comédiens, construction des décors. Et puis de mars à juin 2019... Il faut le tournage, ici, en Martinique, de, euh, de, de cette série. Alors, ces gens-là, ce sont des professionnels qui ont déjà fait leur preuve dans d'autres séries qui sont citées, qui sont dans le rapport. Donc, on ne peut pas mettre en doute, euh, évidemment, leur euh, professionnalisme. Jean-Claude Duverger, je te remercie pour ton appel à la vigilance. Et... Daniel Robin pour ton appel à la précaution, on nous prend précaution et puis Bagaïtala, effectivement, parce que c'est en l'argent, 600 000 euros, ce n'est pas 6 000, c'est 600 000 euros. Nous, à Adam, on dit qu'on part un peu vers, dans une aventure, parce qu'il y a toujours des prises de risque, mais il faut le faire justement parce qu'il y a des retombées importantes en termes économiques et en termes de formation. Alors, je ne vais pas reciter les, les articles 3 et 4 de la Convention que vous avez dans le rapport qui donne les obligations du contracteur, justement, en termes d'embauche de techniciens martiniquais. Euh, il y a une collègue, je crois que c'est Diane, qui a, qui a lu ces articles 3 et et Alors, on dira évidemment, la lettre de Frost TV, ce n'est pas une lettre d'engagement, c'est certain, c'est une lettre d'intérêt de la part de Frost Télévision. Et cette lettre dit, je vous confirme le souhait de Frost Télévision de participer à la production de la série intitulée provisoirement Tropiques criminels », comprenant huit épisodes d'une durée de 52 minutes environ chacun. Qui sera réalisé, etc., en Martinique entre le mois de février et juin 2019. Toutefois, l'accord de France Télévision est subordonné à l'acceptation définitive des éléments artistiques, texte, réalisateur, casting. C'est en train de se faire. Mais on ne va pas attendre le moment définitif pour que nous nous donnions notre, notre position. Et les deux derniers mots de cette phrase sont importants est euh, subordonné à la négociation financière. Et C'est cette négociation financière que nous sommes en train de faire. Ils attendent qu'au moins quelqu'un mette déjà les premiers sous, et bien ce sera nous. Ce sera la CTM qui va mettre les, les sous pour que les autres suivent. Mais on ne va pas attendre que tout soit bouclé, puis on va dire, ah oui, oui, nous arrivons. Non, on va donner les sous les premiers. Et puis comme ça, le processus va se et je pense qu'on pourra donc réussir cette négociation et obtenir cette série ici en Martinique. Mais évidemment, avant de signer, on va s'assurer que tous les financements seront acquis, parce qu'on ne signe pas aujourd'hui, là on va voter oui ou non. Mais c'est aujourd'hui qu'on signe la convention. Donc, on va s'assurer que tous les financements seront acquis avec les engagements des, des différents partenaires qui sont dans le, le budget prévisionnel. Alors, pour répondre à il y a Fred Lordino, bon, nous, démarrer à son aide financière pour en série télévision, télévisée, nous arrivons à l'Office la langue créole, nous arrivons au règlement intérieur. Mon pépé répond en l'aide tout ça en même temps. Là, nous essayé de payer l'argent pour en série audiovisuelle. Mais nous avons annoncé officiellement Office de la langue créole, il joue, il a, il joue, nous créons, il double. Nous. Adoc conseil, a conseil exécutif, mois d'août 2018, conseil exécutif là, il vote, il baille un avis favorable pour création office langue créole là. Alors office ta là, c'est qui ça Non, pas qui ai switché puti, il paie que par science, par splénia, moi qui ai switché et il y toute valeur. Office Langue Créole Tala, c'est en direction qui est intégrée à notre direction générale, les politiques culturelles. Et il y a chef de projet qui s'est Christiane Jeanne et nous avons les grandes orientations. Mois prochain, nous allons faire un causé, Bale pour présenter l'orientation proposition, action au Fistala. nous qu'il mettre dans les préparations budgétaires qui ont faites en ce moment pour l'année 2019. Parce qu'il qu'il démarrer véritablement action en 2019. Donc, Zotke, puisque Mais vous ne au courant, vous vous battez diallo nous de m'écouter. Office Tala, même si nous baignons office, ce n'est pas un organisme extérieur. C'est une direction qui est intégrée dans la direction générale des politiques culturelles. Donc, il veut dire... Il n'y a pas besoin de passer en séance plénière, hein, puisque c'est une nouvelle direction que nous avons qu à notre direction, la DGA, culture, sport, jeunesse, simplement. Donc, c'est en 2019 qu'il qu fait les premières actions, mais euh, nous avons les orientations et moi qui invité toutes à, à, à cause les nouvelles qui ont fait en mois en novembre pour nous présenter office Langue créole. Merci. Yeah. Chers collègues, chers collègues, donc après, après un long débat, je pense qu'on qu est arrivé à un consensus, apparemment. Donc, on n'entend pas Oui, bon, ben il faut peut-être hausser le, le son. Donc je disais qu'après un long débat, je pense qu'on est arrivé au moins à des points de convergence. Donc je vais recueillir un vote euh, quasi unanime. Hein Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre Contre les conclusions de, euh, de, qui ont été présentées, oui, collègue du Verger, explication de vote. Ah, tu le sais. Voilà. C'est une explication de vote, mais comme euh, en même temps, moi, j'ai été confronté à cela, pour qu'il n'y ait pas... Vous vous rappelez, le CRMAC s'appelait l'OMDAC. Et c'était l'Office municipal d'action culturelle. Et on l'a appelé CRMAC parce que c'est un service qui devait être intégré. Dès que c'est intégré à la structure, ce n'est plus l'office, c'est un service. Mmh. Vous, voulez, vous pouvez me haïr, mais c'est un conseil. C'est <rire> un conseil pour dire que c'est un service. Ceci étant dit, nous allons voter. Il faut comprendre, nous avons demandé, et le, le rapporteur a, a, a assemblé, plus que les autres. Il nous faut être vigilants. Ça veut dire qu'on dit, la vigilance, tout ce qu'on dit, France Télévision ne s'engage pas, nous allons signer que si France Télévision s'engage, mais le geste que nous faisons d'être les premiers, on peut avoir souhaité que France télévision fasse ce geste aussi. Ils ont de l'argent. C'est tout ce qu'on a dit. Donc on vote, on n'a rien contre aucun engagement, mais on dit, on ne va pas, on va pas se, se voiler la face. Les télévisions, il faut être très vigilant avec eux, parce qu'au dernier moment, il y aura tout il pas retourner encore. ou ne pas mettre tel acteur, ou ne pas mettre tel monde. Voilà la vigilance. Voilà. Bien, donc, euh, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition, donc adopté à l'unanimité. Voilà. Vous pouvez vous applaudir. Alors, nous passons, nous passons au 4. Alors, il s'agit là aussi d'une demande d'aide financière pour la production d'un long métrage de fiction intitulé Fanon.